Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 1 de la session rattrapage 2018 pour la filière sciences économiques. L'exercice 1 est sur les suites numériques. On va tout d'abord lire l'exercice et puis on va traiter les questions une par une. Restez avec Alors, on a l'exercice 1 avec 4 points et demi. On considère la suite un qui est défini par U0 égale à 2 et Un plus 1 égale à 2 Un moins 9 sur Un moins 4. Alors, premièrement, nous allons calculer U1 et U2. De A, on va montrer par récurrence que pour tout un entier naturel, 3 moins Un est supérieur à 0. On va montrer que pour tout un entier naturel, Un plus 1 moins Un égale Un moins 3, le taux au carré sur 4 moins Un. On va déduire que la suite un est croissante, montrant que un est convergente, et pour tout entier naturel n, on pose vn égale à 1 sur un moins 3. On va calculer v0. On va montrer que pour tout un entier naturel, on a vn plus 1 égale à 4 moins un sur un moins 3. On va vérifier que pour tout entier naturel n, on a vn plus 1 moins vn égale à moins 1. Et on va déduire que fait n égale à moins 1 moins n. Puis, on va montrer que pour tout un entier naturel, on a un égale à 1 plus 3 vn sur vn. Et on déduire que un égale à 3n plus 2 sur n plus 1. Et finalement, on va calculer la limite de un. Alors, pour la première question, on va calculer u1 et u2. Donc, pour calculer u1, on a la formule de un plus 1 est égale à 2 un moins 9 sur un moins 4. Comme vous le remarquez ici, c'est une suite définie par récurrence. Alors pour calculer un terme, on a besoin de calculer, de déterminer le terme précédent. Donc pour calculer un terme, on va le calculer en fonction du terme précédent. Alors, un égale à 2 u0 moins 9 sur u0 moins 4 Avec U0 égale à 2, donc on obtient finalement que U1 égale à 5 sur 2. De même, pour le calcul de U2, on va le faire en fonction de U1. On trouve que U2 égale à 2 U1 moins 9 sur U1 moins 4. On remplace U1 par, la par le résultat obtenu, on trouve finalement que U2 égale à 8 sur 3. Alors maintenant, montrons par récurrence que pour tout entier naturel, on a 3 moins n est supérieur à 0. Alors de même, on a la première étape qui est l'initialisation. Donc on vérifie pour n égal à 0. Puis à la deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc on se fixe un entier naturel et puis on suppose que cette propriété est vraie pour ce n et on montre qu'elle resterait pour le terme suivant, le n plus 1. Et finalement on on conclut. Alors, on commence. Donc, on vérifie la propriété pour n égale à 0. Donc, on a 3 moins U0. Ce n'est rien d'autre que 3 moins 2. Sachant que le U0 est égal à 2. Alors, on obtient que 1 est supérieur à 0. D'où notre propriété est vraie pour n égale à 0. Donc, maintenant, on se fixe à n. On suppose que la propriété est vraie. Pour le n, et on montre que 3 moins un plus 1 est supérieur à 0. Alors, on a 3 moins un plus 1, on va remplacer un plus 1 par sa formule, on réduit au même dénominateur, pardon. on développe, et puis on trouve par simplification que un moins 3 sur un moins 4. N'oublions pas qu'on cherche à vérifier que 3 moins un plus 1 est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on va étudier le signe de un moins 3 et un moins 4. Alors comme vous le remarquez ici, donc on a 3 moins un, donc ici on peut factoriser par le moins pour obtenir notre 3 moins un. On obtient finalement que c'est égal à 3 moins un sur 4 moins un. Alors maintenant, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, que 3 moins un est positif. Maintenant, il nous reste à déterminer le signe de 4 moins. Et n. Alors, d'après l'hypothèse 3-UN supérieur à 0, il suffit d'ajouter 1 aux deux côtés pour trouver finalement que 4-UN est supérieur à 0. D'où, deux valeurs positives nous donnent une valeur qui est positive. Alors, 3-UN est supérieur strictement à 0. Alors, par conclusion, d'après le principe de récurrence, on a pu vérifier que 3-UN est supérieur strictement à 0. Alors maintenant, on va vérifier, montrer que un plus 1 moins un est égal à une valeur. Alors on va calculer un plus 1 moins un avec l'expression de un plus 1, donc moins un. On va réduire au même dénominateur. On développe cette factorisation. On trouve moins un au carré plus 4n. N'oublions pas, le moins avec le moins, ça nous donne un signe plus. Donc, on obtient 6 un moins 9 moins un au carré donc juste pour simplifier un peu l'écriture pour voir le un moins 3 le taux au carré qui est une identité remarquable donc ici on peut factoriser par ce signe moins comme vous pouvez le voir maintenant alors on factorise par le signe moins ici de même on va factoriser le un 4 par par 4 moins un sachant qu'on a ici dans l'exercice, c'est 4 moins un. Alors, il suffit de factoriser lui aussi par le signe moins. On simplifie par ce moins-là et on trouve finalement un au carré moins 6 un plus 9, ce qui est rien d'autre que l'identité remarquable un moins 3, le tout au carré. Alors maintenant, on va déduire que la suite un, elle est croissante. Donc pour déterminer la monotonie d'une suite, il suffit de déterminer le signe de UN plus 1 moins UN. Si ce dernier est positif, la suite est croissante. Si par contre il est négatif, alors la suite elle est décroissante. Donc pour nous, on a déjà calculé le UN plus 1 moins UN. Donc on a obtenu que c'est égal à UN moins 3, le tour carré sur le 4 moins UN. Évidemment que la puissance au carré elle est toujours positive. Maintenant, il nous reste à étudier le 4 moins UN, qu'on a déjà étudié. Donc, il suffit de... Donc, étudions maintenant le signe de 4 moins UN. On a, d'après la question de A, qui était la question de récurrence, on a montré que 3 moins UN est supérieur à 0. Il suffit d'ajouter le 1 aux deux côtés on obtient 4 moins un est supérieur strictement à 0. D'où, finalement, le résultat obtenu de la différence un plus 1 moins un est une valeur qui est positive. Alors, on peut conclure que notre suite est une suite qui est croissante. Alors maintenant, on va montrer que notre suite un elle est convergente. Donc, dire qu'une suite est convergente, si elle est croissante est majorée ou décroissante minorée. On a vu notre cas que la suite un est une suite qui est croissante, donc il nous reste seulement à vérifier qu'elle est majorée. Alors pour cela, on a recours à la question de point A, où on a montré que le 3 moins Un est supérieur strictement à 0. Donc on peut conclure que UN est inférieur à 3 en appliquant les propriétés d'ordre. Nous, on peut dire que la suite UN elle est majorée par 3. Alors, puisque UN est une suite croissante, donc la suite UN est une suite qui est convergente. Alors maintenant, on pose VN, une suite qui est définie en fonction de UN. Donc c'est 1, 1 sur Un moins 3. On va calculer le V0. Donc, pour calculer le V0, on va le faire en fonction de U0. On obtient V0 est égal à 1 sur U0 moins 3. Sachant que U0 est égal à 2, on obtient 1 sur 2 moins 3 qui est égal à moins 1. Alors maintenant, on va montrer que pour tout entier naturel, on a Vn plus 1 égale à 4 moins Un sur Un moins 3. C'est-à-dire qu'on va calculer... Vn plus 1 en fonction maintenant de Un. Alors, on a Vn en fonction de Un, c'est 1 sur Un moins 3. Donc, Vn plus 1, ce n'est rien d'autre que 1 sur Un plus 1 moins 3. On a l'expression de Un plus 1, c'est 2 Un moins 9 sur Un moins 4. Donc, on obtient par... Donc... On développe et on obtient finalement 1 sur 3 moins un, le tout sur un moins 4, qui a rien d'autre que un moins 4 sur le 3 moins un. D'où il suffit maintenant, comme vous le voyez, donc on veut montrer 4 moins un sur un moins 3, on a ici un moins 4 sur 3 moins un. Donc on va factoriser par le signe moins pour obtenir finalement notre résultat. Alors maintenant, on veut vérifier que pour tout un ancien naturel, on a Vn plus 1 moins Vn égale à moins 1. Et puis on déduit que Vn est égal à moins 1 moins N. Alors on va calculer Vn plus 1 moins Vn. On a déjà l'expression de Vn plus 1 et l'expression de Vn. Donc il suffit de calculer cette différence-là. On trouve finalement que c'est égal 3 moins 1 sur Un moins 3. Ce n'est rien d'autre que... Alors, on peut déduire que pour tout entier naturel, on avait Vn plus 1 moins Vn est égal à moins 1. Alors, comme vous pouvez le voir, si on a calculé le Vn plus 1 moins Vn, on a obtenu un nombre qui est réel. Alors, on peut dire que notre suite est une suite arithmétique. Car, dans la suite de l'exercice, on nous demande de déduire Vn en fonction de n. Donc, on a besoin de déterminer la nature de la suite Vn. Alors, pour cela, on a trop dit que puisqu'on a obtenu une valeur qui est réelle de Vn plus 1 moins Vn, alors Vn, c'est une suite qui est arithmétique de raison moins 1. On a la propriété pour écrire Vn en fonction de n, en fonction aussi de son premier terme, qui est V0, qu'on a déjà calculé. Alors, on a V0 égale à moins 1, le R est égal à moins 1, alors on obtient moins 1, moins R. D'où le résultat demandé. Alors maintenant, on veut montrer que pour tout n entier naturel, on a UN est égal à 1 plus 3 VN sur VN. C'est-à-dire qu'on va écrire UN en fonction de Vn, sachant que nous avons pardonné Vn en fonction de Un, et puis nous allons déduire Un en fonction de N. Alors, pour cela, on a Vn est égal à 1 sur Un moins 3, donc par propriété sur les égalités on trouve Vn facteur de Un moins 3 qui est égal à 1. On développe, et puis on va faire passer le 3 Vn. De l'autre côté, on trouve Vn, Un est égal à 1 plus 3 Vn, d'où Un est égal à 1 plus 3 Vn, le tout sur Vn. Alors maintenant, on va déduire Un en fonction de n. Alors, puisqu'on a trouvé que Un, c'est 1 plus 3 Vn sur Vn, et on a trouvé que Vn, c'est moins 1 moins n, il suffit de remplacer le Vn par cette expression. Et on trouve 1 plus 3 facteur de moins 1 moins n sur moins 1 moins n. Après développement, on trouve que c'est égal à 2 plus 3 n sur 1 plus n. D'où, pour tout entier naturel, on a le un est égal à 3 n plus 2 sur n plus 1. Finalement, on va calculer la limite de un lorsqu'un tend vers plus l'infini. Alors, on a ici la limite de un, ce n'est rien d'autre que la limite de 3n plus 2 sur n plus 1. On a déjà vu dans un autre exercice le calcul de cette limite-là. Donc, on a pris le 3n sur n. Maintenant, on va voir une autre méthode. Donc, on va essayer de factoriser par le n. Donc, c'est 3 plus 2 sur n, aussi n facteur de 1 plus 1 sur n. On simplifie par le n. On trouve que c'est égal à 3 plus 2 sur n, 1 plus 1 sur n. La limite de 2 sur n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. La limite aussi de 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini, elle aussi est égale à 0. Donc on obtient 3 plus 0 c'est 3. 1 plus 0 c'est 1. Et finalement on trouve 3 sur 1 qui est égal à 3. D'où la limite lorsque un tend vers... Pardon, la limite lorsque lorsqu'un tend vers plus l'infini de 1, ce n, ce n'est rien d'autre que 3. Comme vous venez de le voir, on a traité l'exercice numéro 1 de la session Rattrapage 2018 pour la filière sciences économiques. Je vous tiens à rendez-vous pour une autre correction d'un autre exercice. D'ici là, Bom coração.